Good morning, ale yeden nechus ha'yom le'nishmat avamod hay ben israg vefani. David ben Fortunado az al Richard Ronald Ben Fortunado az al fitna, Dvora Bat Esther. Si vous sautez aussi le deuxième prochaine étude de dimanche avec tecta 5 minutes éternel. Nous étudions ma ktuvot. Parek Yud mishnadret mi sheya nasuy 3 nashim va Ktuvata shel Zomanay ve shel Zomanayim 300 sham שם 200, של מנה נוטלת 50, ושל 200, ושל 300, שלושה שלושה של זהב. היו שם 300, של מנה נוטלת 50, ושל 200 מנה, ושל 300, שישה של זהב. וכאן שלושה שיתלו לכיס, פחתו או תירו, כך אין חולקין. אומרים משנה רולטיבמן קומפליקי הקומפרנטו. Bezat Hachem, on va s'en sortir, et on commence d'abord à poser le cas. On parle d'un homme qui avait trois femmes, et à une, il s'est engagé à lui donner 100, à l'autre 200, et à l'autre 300. On parle quand on parle de 300, on parle de 300, zouz, c'était des pièces d'argent, juste histoire de vous faire parce qu'on va passer facilement de l'argent à l'or, parce que c'était une manière de, de calcul à l'époque. Un dinar zahav coûte 25 dinars kesef, d'accord Oui un dinar Zav, ça fait 25 dinars KSF. Si ça vous intéresse, en général, tout ça, ils rapportent que l'or est donc 12 fois plus cher que l'argent, mais le dinar Zav, il était deux fois plus gros que le dinar KSF, donc ça fait 25 fois plus, plus ou moins. D'accord Pour notre sujet, on a maintenant un homme qui doit maintenant 3 actes tout vote. Le jour où il divorce, à une, il doit lui donner 100, à l'autre 200, à l'autre 300. Et il a divorcé personne, il a quitté le monde. Donc maintenant, il doit au total débourser 600. Le problème... Qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a qu'un seul manet. Qu'est-ce qu'on fait? Un manet, un manet, oh, un manet, ça fait 112 et 112 c'est 4 dinars. D'accord, un manet. Donc, bon, j'essaie de garder le même le même vocabulaire pour, pour chacun, chacun des cas. J'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Donc, il y a maintenant, il a laissé le problème, c'est qu'il y a un manet, il a laissé juste 112. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait à une? Je lui dois 100, à l'autre, je lui dois 200, à l'autre, je lui dois 300. Alors tout d'abord, juste, précisons qui est rapporté dans le noir, c'est qu'en théorie, celle qui a eu la première que tu vas, celle qui doit tout prendre, et celle qui a eu, euh, d'accord, on va selon l'ordre de priorité. Maintenant imaginez que j'ai marié les trois le même jour, si c'est si possible. Ou encore, il y a encore une autre éventualité, c'est que il n'y a pas des biens immobiliers, juste des biens mobiliers. Dans les biens mobiliers, il n'y a plus d'ordre de priorité, selon celui qui était là le premier. Donc maintenant, j'ai un seul mané pour payer... Ce que je dois à l'une 100, à l'autre 200, à l'autre 300, qu'est-ce qu'on fait La Michel vient de m'enseigner, eh bien, Holcot Bechavé. Je fais dans les mots. Michel Asui Shalosh Nashim va mettre. Ceux qui étaient mariés trois femmes et il est mort. Tout Shelzo Mané. de l'une, c'est un Mané, c'est-à-dire 112. Mais Matayim, et ça là, c'est 200. Et ça là, c'est. Il y a un seul Mané, c'est-à-dire 112. Holcot Bechavé, c'est le partage équitablement entre les trois. Un tiers chacun. On a ici trois forces qui doivent prendre le même année, il n'y a pas pour payer tout le monde, chacun il prend une part, elles sont trois, ça fait une part sur trois, donc un tiers. Ok, pour le moment c'est clair. J'introduis à l'oral le cas, le prochain cas. Imaginez maintenant qu'il y a 212, qu'est-ce qu'on fait ça Vous allez me dire, bah, c'est facile, on fait un tiers, un tiers, un tiers, donc 66, 66, 66. Alors, si vous répondez comme ça, sachez que vous n'avez pas forcément tort, mais vous n'allez pas selon la Mishnah. Il y a effectivement quelqu'un dans la Gemara qui va penser comme ça. Mais la Mishnah, elle a une autre optique. L'avis de la Mishnah, c'est Rabbi Nathan, et celui qui pense comme ce que vous, ce que vous avez pensé, c'est Rabbi. Et chacun il a une logique. Rabbi, il a une grande logique, c'est -ce, ce que vous avez vous aussi, réfléchi directement, j'imagine. C'est-à-dire, je ne comprends pas, moi, j'ai un droit de récupérer jusqu'à un mané. Tant que j'ai pas eu le manet, je, je réclame. Rabbi Nathan, lui, il regarde la, la scène différemment. Il dit deux minutes. Moi, qui me dois juste 100, donc j'ai un droit de prendre les 100. Les deux autres, ils ont le droit de prendre le 100 supplémentaire. Chacun, ouais, on regarde en fait, initialement, chacun a son droit de saisir, il est sur combien Il est juste sur 100, pas sur... Donc, celle qui aspire à 100, elle a un droit de saisie sur le 100. Celle qui aspire au 200, elle a un droit de saisie sur le 100 et sur le 200 et celle et l'autre aussi de 300 aussi c'est la même chose juste un droit de saisie sur le 100 et 200 donc en fait si en fait on fonctionnait de la sorte alors ça fait que sur le premier manet on est trois à se le disputer ça fait 33 chacun et sur le deuxième manet on est deux à se disputer ça fait 50 50 donc en fait ça fait qu'on se partage le premier en trois ça fait 33 33 33 plus sur le deuxième le deuxième la deuxième 100, quoi enfin le alors ça fait 50 50 donc ça fait 88 88 33 comme ça, c'est la vie en théorie de Rabbi Nathan. Concrètement, il va l'exprimer différemment dans la Mishnah parce qu'il y a un autre facteur qui est un peu complexe. Mais que d'abord, je veux d'abord vous assimiler l'idée. D'accord C'est là le point essentiel. Rabbi Nathan il est entièrement d'accord avec ce qu'on dit, même si dans la Mishnah, il est écrit autrement. D'accord Je reprends. La, la, celle qui a un, On regarde en fait. Ne regarde pas ce que, ce que tu as encaissé. Regarde ton droit de réclamation. Et en fait, quand on a les 212 qui sont de, de, posés devant nous, alors il y a combien de personnes qui se disputent le 112 combien, combien, combien prétendent avoir un droit de sans 112 Ah, toi, toi, toi, vous êtes trois, donc ça fait 33 chacune. Et combien prétendent avoir un droit sur le 112 Alors ça fait, vous êtes que deux, ça fait 50-50. Ah, vous allez me dire, ouais, mais l'autre, quand elle réclame le premier 112, elle dit, mais moi, si j'ai pas tout reçu, je réclame dans le deuxième. Vous avez raison, c'est ce qu'il pense à Rabbi. Mais selon Rabbi Nathan, lui... Il Faut partir à l'envers, on fonctionne pas selon concrètement. Une fois que tu as reçu une première fois, enfin, on va faire en un deuxième, une deux, un deuxième, euh, une deuxième distribution. Non, on vient une seule fois, on dit, deux minutes là. Il y a un premier sans -douze qui réclame à ah, toi. Tu réclames à ah, très bien. Toi, tu réclames et comme ça, on fait comme ça. Et vous êtes trois, vous le disputez Et là, le deuxième sans -douze, vous êtes combien? Toi, on lui dit, toi qui réclame que les centres, un hein, droit sur le deuxième. Si tu recevais tout, tu n'aurais pas de droit dessus. Donc, en fait, on vient hein, et on dit, ben écoute, sur le premier, vous êtes trois, vous disputez sur le deuxième, vous, vous êtes deux. Et idem, s'il y avait, avait 312, comment ça se passera selon ce principe Selon Rabbi Nathan, eh bien, on fera que, écoute, le premier 112, vous êtes combien Vous dis c'est 3, on tire chacun. Le deuxième 112, vous êtes combien 2, 50-50. Et le troisième, et que la troisième qui, qui a un droit sur les 312. Donc en fait, on va faire 188, 88, et euh, 33. D'accord Là maintenant. Ça, c'est vrai, selon Rabbi Nathan. Et Rabbi, comme on a dit, tant que moi, je n'ai pas reçu gain de cause, je réclame même sur le deuxième, et je réclame sur le troisième, et je réclame tant que moi, je dois recevoir 100. Donc, en fait, tu fais comme tu veux. Mais moi, j'ai un droit, en fait, de saisir sur les zouz, que J'ai un droit de saisie pour jusqu'à mes 112. C'est l'avis de Rabbi, et comme ça, la lafale est retenue. D'accord Maintenant, la Mishnah, elle va parler d'un cas un peu plus complexe. D'accord je vais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire la Mishnah et la traduire au moins le premier cas, et après on expliquera pourquoi c'est un peu différent. L'idée, elle est juste, tout ce qu'on a expliqué, c'est vrai d'après Rabbi Nathan. Jusque concrètement, il va y avoir une petite, un petit paramètre qui va un petit peu modifier la donne. Ayasham Mataim, Ayusham Mataim, il y avait là-bas 212, le mari il a laissé 212. Shel celle qui prend le Mané, notez l'être Mishim » elle prend 50. Pourquoi Elle va pas prendre 33, il y a un problème. Tandis que celle qui a un droit de prendre 200 et l'autre qui a un droit de prendre 300, sur le Zouz supplémentaire, elles vont se le partager en deux, et elles vont même se partager aussi en deux le deuxième 50 du premier. Alors là, vous devez sûrement vous perdre, et je vais vous expliquer ce qui se passe, on parle d'un cas un petit peu nuancé. C'est qu'en fait, il y avait trois femmes, 100, 200 et 300, mais, il y a des cas de figure, celle de 212, elle va dire à la première, ou celle de 312, elle va dire aux deux premières, moi, au, à l'une d'entre plus, pas aux deux, elle va dire, moi, je veux pas, j'ai de la peine pour toi, j'ai pas envie de te réduire ta part. Imaginez, on va prendre le premier cas d'abord. La celle de 212, elle dit à la première, ben écoute, bah, c'est vrai qu'on est des co-épouses, et qu'on est censé se crêper le chignon toute la journée, mais comme on a la tête couverte, on peut pas toucher le chignon, donc si déjà, viens, on va, on va on, je vais faire quelque chose. En cas de divorce moi je te réclame rien elle n'a pas renoncé à son droit elle a juste renoncé à son droit de réclamer quelque chose face à elle ça c'est celle de 212 elle a renoncé à son à réclamer pour ne pas réduire la part de celle de 212. mais elle n'a pas renoncé intrinsèquement à son à son droit celle de 312 elle vient elle va réclamer la moitié parce qu'elle a le droit elle a rien de renoncé du tout elle va le réclamer et l'autre elle vient lui dit écoute si as, tu réclames alors tu me donnes la moitié et donc, en fait, on se retrouve dans une situation pareille où ça va faire que. Là, pour le premier 112, il y a combien qui se disputent finalement Il y a la première et la troisième Mais une fois que la troisième, elle a pris le 50, le 100, voilà, ouais, la moitié Alors, la deuxième, elle dit alors tu me donnes déjà la moitié. Et en plus, là, sur le 212, on est toutes les deux à, à le réclamer. Celle de 200, celle de 300, on réclame le deuxième 112. Et donc, ça va faire que l'on sort chacune 50 plus 25, plus 50 plus 25. On a dit 25, ça fait un dinar Zahav. Donc, 50 ça fait 2 dinars à ave. Donc, 75 ça fait 3 dinars C'est ce que la machine me dit. Finalement, la première elle va recevoir 50 zouz. Et les deux autres vont recevoir 3 dinars à ave. Donc, 150 chacune. 75 chacune. D'accord Après, troisième cas de figure. Même principe avec à présent Ayusham Shlosh Il y avait là-bas 312. Donc en théorie, je reprends, en théorie sur le premier, elles sont trois, donc ça fait un tiers chacune. Sur le deuxième, elles sont deux, ça fait 50-50. Et sur le troisième, il n'y a que la troisième qui réclame, donc elle ne prend les 100 que pour elle. Mais la Michelle va me dire que ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, à Yusham Shlochmot, il y avait 300. mané celle qui prend le mané, notez l'être Amishim, elle prend 50. Veshelmataim, mané, veshelshlochmot, Shisha, Shel, Zaav. Celle de 200, elle va prendre un mané, donc ça fait 100. Et celle de 300, hein, elle, elle va prendre 6 Zahav, donc 6 fois 25, ça fait 150. Et donc, comme ça, elle vont se partager 50, 100, et 125. En fait, on parle de nouveau au même principe, cette fois-ci, c'est la troisième qui a renoncé à la première. Elle lui dit, moi, je ne te réclame rien parce que je ne veux pas te réduire ta part. Mais maintenant, la deuxième, elle, elle réclame, donc ça fait que le premier, la première de 112, elle prend 50, parce qu'elle n'a que la deuxième qui dispute avec elle. La deuxième, elle prend les 50 du premier 112 et elle a les 112 du deuxième. Seulement, la troisième, elle vient, elle dit Tu me la moitié. Donc, tu me donnes 75. Donc, ça fait. Je me suis un petit peu trompé une seconde. Le matin mané. Alors là, j'ai désinversé une seconde, une seconde, rien de grave. Le chalmataïm mané. Kigon d'Amra. Le balat mané ou le balat mané Excusez-moi, ça y est, je rectifie Elle était là, l'erreur. C'est qu'elle a dit à chacune qu'elle ne va rien réclamer de son mané. Dans le premier mané. Donc en fait, voilà, je me retrouve. La troisième, elle est venue, c'était le, le point que j'ai un peu bugué Tout est vrai, de toute façon. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai, c'est juste la question, c'est quest ce qu'elle lui a dit, donc forcément, on arrive à des conclusions différentes. Donc en fait, on arrive maintenant que la troisième, elle... C'est la troisième arrière, elle a dit « Moi, je ne veux pas me disputer, moi, elle m'a promis de toute façon de me donner plus que vous. Si déjà, je ne veux pas me disputer avec vous, je renonce à réclamer ma part du premier 112 et du deuxième 112. » Alors là, ça se passe comme ça. Pour le premier 112, la première, elle prend 50 et elle se partage avec la deuxième. Maintenant, pour le deuxième, pour le deuxième... Alors, elle, elle a, elle a la, la troisième, elle a renoncé à son droit que sur le premier 112, donc, mais complètement, ni à la première ni à la deuxième, donc elle se le partage en deux, elles font 50-50. Sur le deuxième 112, elle se partage maintenant avec la deuxième, ils font 50-50. Donc la première, elle a reçu 50, la deuxième, elle a reçu 50, plus 50, ça fait 100. La troisième, elle commence à, à prendre 50, plus elle prend 100 du dernier, donc ça fait 150, d'accord On est arrivé. Et comme on a dit, tout ça, on a le long partenaire droit, si vous voyez, il va vous expliquer très rapidement... En fait, Rabbi, il est cholèque sur cette histoire, parce que selon Rabbi, tant que la première même, elle doit recevoir 100, tu ne me dis pas combien vous êtes à vous disputer, donc je vais récupérer que 33 ou que 50, tant que j'ai pas reçu mon 50, je réclame même dans la deuxième année, même dans la troisième année, tant que j'ai reçu tout mon dû. D'accord Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, alors là, on va l'expliquer, ça va aller. Cette fois-ci, c'est un être dans le dans le prochain Mishpat, mais on va l'expliquer simplement. De même, trois personnes qui ont mis de l'argent ensemble pour faire des affaires. Otirou, s'ils ont réduit ou augmenté, et eh bien, car en Cholkin, ils partageront de la sorte. C'est-à-dire, en fait, on parle qu'il y a ici trois associés, ils viennent, ils vont s'associer pour faire des affaires ensemble. Il met 100, un il met 100, l'autre il met 200, et Shimon il met 300, et Lévi il met 300. Donc on a maintenant un capital de 600. Si on va faire des affaires avec les 600, alors la Michelle me dit, bah, il faudra partager les dividendes selon le pourcentage de chacun, apparemment, et encaisser aussi des pertes selon le pourcentage de chacun. Donc en fait, si en fait on est parti acheter une marchandise qui a doublé de prix, donc, le 300, il prendra 600, 300 de son capital plus 300 d'intérêt, le 200, 200, 200, et l'autre 200, 100 ans, D'accord Ça, ça devrait être en théorie, c'est ce que la Michelin me dit. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et ça va porter comme ça dans le chandour, si un coup fait une vague. Dans le prochain Mishpat, ça va porter que non. Si on a trois associés qui s'associent qui ensemble et qui disent rien au moment où ils s'associent, ils prennent pas les pourcentages selon leur capital. Mais ils partagent selon le nombre de personnes associées. Tant qu'on n'a pas précisé, ben vous êtes trois associés, vous partagez tous les, cas, tous les, tous les intérêts, vous les partagez équitablement. Pourquoi d'abord Et après on va expliquer la mission de quoi on parle exactement. On parle qu'en fait, en réalité, on fait des affaires, on fait des affaires, c'est vrai. Moi, j'ai plein d'argent, mais je suis nul en affaires. Et moi, hein, je vais rencontrer mon ami Zvouloun, qui est une bombe en commerce, mais qui n'a pas d'argent pour le moment, je vais m'associer avec lui, je dis tu sais quoi, Mais 1000 et puis moi je mets 2000, et bien on fait des affaires ensemble. En fait, quand je fais des affaires avec lui, c'est surtout pour que ce soit lui qui fasse des affaires. Il a l'œil, il a le flair, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des affaires lui. Et donc, puisque je m'associe avec quelqu'un, et faire des affaires, ça ne veut pas juste dire mettre un capital, ça veut dire aussi le faire fructifier, savoir où acheter, comment revendre, et comment se faire de, de l'argent. Pas tout le monde a ce don, et lui, il a, lui, sait de le faire. Donc, même s'il si met un, un, un capital moindre, si j'ai rien précisé au moment où je me suis associé, ben ça signifie que j'étais prêt à m'associer à moitié avec lui pour, les, pour tous les intérêts qu'on va gagner, tous les gains qu'on va gagner ensemble. Et si toutefois, il n'est pas doué pour le commerce plus que moi, peut-être qu'il allait savoir, peut-être qu'il parle mieux l'anglais que moi, qu ont compris. tant qu'on a pas deux, deux, deux associés qui apportent chacun un capital, tant qu'ils ne précisent pas qu'ils veulent partager proportionnellement à leur capital. Ils partagent entre eux à moitié. D'accord Ça a porter dans l'Iroshamni. Et dans ce cas-là, la Mishnah, elle parle d'autre chose. On parle d'un cas En fait, tous les deux se sont associés. Ils sont tous les deux. Ils ont tous les deux apportés. Moi, je reste avec mon ami Zvouloun. Lui, il a apporté 1000 euros. Et moi, j'ai apporté 2000 euros. Et maintenant, on a dit, bon, tu sais quoi, mais finalement, on est un peu avant Pessar, c'est pas le moment de faire des affaires. Viens, on le garde. Et puis là, après Pessar, l'euro, il monte en flèche. Il double de prix par rapport au, au shekel. Alors là, dans ce cas-là, dans ce cas précisément, ou bien il a réduit aussi, il a réduit. Il a réduit. Dans ce cas-là, où on n'a pas, pas eu besoin de faire aucun effort pour faire fructifier ou perdre l'argent. Alors dans ce cas-là, on reste pour le moment, on récupère chacun selon son capital. Là, dans ce cas, ça admis selon tous les avis. On a mis l'argent en association, on a pour le moment on a des, on a des euros, on a pour le moment 3 euros lui et moi, l'euro triple, on partage selon le capital de chacun, parce qu'au moment, on a... On a le, ce que ça fructifiait, ce n'est pas grâce à notre savoir, à notre bien-faire, on n'a rien fait. Et dans ce cas-là, on garde selon sa part euh, proportionnelle à notre capital. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de salaam